Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment faire des macarons avec des messages ou des macarons marque-place. Alors, on a besoin de la pâte polymère, une importe pièce, préférablement un métal, une craie blanche avec un couteau, un courredin, une plaque, un plexi du papier four, du papier transparent étirable de cuisine, de la plastique fou au plastique dingue, des craies, on fait prendre les villes, de la laque pour cheveux, et toujours des bricoles pour bien travailler. On va commencer à travailler la pâte chimon donc j'ai un support lisse comme base ça c'est mes deux parties du biscuit du macaron et ça c'est ma crème au milieu à la fraise. On va commencer à chauffer la fimo avec cette partie de la main, voilà après quelques minutes on a notre boule de fimo bien chauffée et je vais faire la même chose avec celui-là, je me lave les mains et je vais travailler le rouge aussi. On va prendre le boulin fimo la boule fimo et on va l'écraser avec les plexi et on essaie d'avoir l'auteur du moitié biscuit même chose avec l'autre. Avec le film tirable des cuisines, je vais couvrir mes biscuits pour avoir bien le bord arrondi. Avec les cours on va travailler les bords. On va travailler la crème, on va l'écraser bien. Pour conserver bien la fimo, on va les mettre dans le film transparent en plastique chaque couleur tout seul, et puis dans la boîte en métal, comme c'est pour les biscuits. On va mettre le noix des cocos On va appuyer un petit peu qui rentre bien dans la pâte. On va préparer notre macaron pour les four. Et on va commencer à travailler la plastique fou. Alors, tout s'est bien indiqué derrière. Il faut utiliser la partie euh, ponce. Voilà, j'ai fait un dessin à la main. Vous pouvez aussi le faire à l'ordinateur. Et je vais le décalquer sur la partie ponce de plastique fou. N'oubliez pas qu'il réduit euh, 7 fois. Si vous utilisez que des feutres indélébiles, vous n'avez pas besoin de fixer les couleurs après cuisson, sinon vous faites comme moi, vous utilisez un vernis ou de la laque pour fixer les crayons après cuisson. Voilà, dernier détail avant cuire, et vous pouvez remettre au four. Voilà, notre macaron il est prêt. J'espère que ce tuto ça vous a plu. À bientôt. Ciao.